Ben, bonjour, hein, bonjour la Guadeloupe, bonjour les frères et sœurs, les églises chrétiennes de la Guadeloupe, hein, tout ça qui a évangélisé l'éternel, hein, tout ce qui évangélise le, le, la parole de Dieu. Mais Quand je dis la parole de Dieu, c'est la nourriture, c'est le message en lui-même, c'est le message que Dieu nous donne et comment il intervient euh, pour nous permettre d'avoir une autre vie. Ce message, je dis vraiment bonjour, bonjour et gloire à l'éternel parce qu'il faut glorifier l'éternel dans les moments, surtout difficiles, dans ce moment où nous traversons cette mer où l'éternel intervient. Dans ces moments où il étend son bras. Et ce bras doit ça doit qu'il temps pour nous, pour permettre à cette mer de pouvoir s'arrêter. Car il est le Dieu du créateur du ciel et de la terre. Ben, je dis là, frère et sœur, moi, que mon Dieu a vraiment fait l'objet. font l'objet parce que le groupe blanc présenté c'est la postérité, le temps de réveil de la postérité. Que nous n'avons alliance avait le temps de arriver dans la Marotinique, le pasteur Alain Villain et le pasteur Loger. Mais c'est mon Dieu qui permettait les choses faites, pas ni, à ni à qui fait de Pas ni, à ni à qui fait pas la chair en lui-même. Et c'est pour ça qu'il dit, ne marchez pas selon la chair, marchez selon la volonté qui est la volonté de l'Esprit. ce qu'on appelle l'obéissance même de la parole, à l'obéissance même d'une puissance qu'on ne voit pas. Et c'est là qu'on peut dire dans la prière, j'appelle ce qui n'existe pas l'existence. Donc, vous connaissez déjà le nom, vous connaissez déjà le prénom. Et je présente le, le, la postérité, hein, la postérité qui est le frère Claudie, la postérité qui est cet enfant où Dieu l'a touché dans sa chambre, où Dieu l'a permis vraiment la conversion, l'enseignement du cet esprit, où Dieu vraiment a fait un travail extraordinaire. Et il y a un le monde qui peut faire un travail, et les autres. Et le thème, thème qu'on a aujourd'hui et dimanche, peut-être bientôt, c'est « Viens et vois. Viens et vois, parce que fais-nous voir ça, mon Dieu, qu'a fait. Viens et vois, viens voir ça, mon Dieu, fait. un jeune petit qui a dans la chambre. Vini et vois. À Kaboyen, vini et vois. Et que Dieu a déjà fait pour beaucoup la guérison des cancers, la résurrection des gens qui étaient pratiquement à la mort, la résurrection des pensées, la résurrection d'une famille qui était dans la guerre. Mais il nous appelle à l'obéissance. L'obéissance, c'est la voix. Et la voix qu'il dit. C'est la voie resserrée et étroite. La voie resserrée et étroite, c'est de vraiment mener nous. Mais à un moment-là, ça a décidé, qui pas lui-même, lui, de montrer la gloire. Mais moi, à travers moi, je vais montrer la l'hôpital. Parce que, entre un monde qui peut-être rebelles, entre un monde qui ne sont pas qui entre un gens qui est vraiment à une position qui ne pas en chimère à l'éternel. Mais l'éternel fait de moi je là un témoignage vivant pour la Guadeloupe Mais un témoignage vivant pour beaucoup d'autres. Et un témoignage vivant pour la moins. Parce qu'elle a l'église qui a commencé déjà à caser. Et je dis là que Jean Bon Dieu a fait un témoignage vivant pour dire Pour la famille. Et de là que pas tout le monde qui va comprendre. Mais c'est mon qui a changé. Parce qu'il a dit, vas-y. Comme il a dit à Moïse, « Aïe délivré Pépay. » Eh bien, il dit nous, « Aïe délivré Pépay jodla. »« Aïe palé ba yo. »« Aïe dit yo que jodla vint chez zot pour délivrer zot dans les mains de Pharaon, Dans les mains de l'Égypte. »« Dans les mains dans ce ténèbre. »« Et bon, Dieu est capable de voyer en ténèbre là et de tirer et de tirer avec d'autres âmes pour pouvoir délivrer vous. »« Parce qu'il connaît que Pépay a crié, qu'a souffert. » Parce que le peuple israélite a souffert. Le peuple a souffert. Et Jean-Moïse a demandé, qui suis-je pour y aller Parce que Moïse va qu'on n'est pas libre. Et le livre d'Exode 3, applaudis. verset 13. « Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. » Voilà mon nom de génération en génération. Stop. Dieu dit à Moïse, tu parleras à Pharaon. Dieu dit à Moïse, qui j'ai envie de parler à Pharaon. Le Dieu, dis le Dieu de vos pères, le Dieu de l'éternité. Est-ce qu'il dit que son bon dia bois? est-ce qu'il dit son bon dia idolâtrie amen, amen. Est-ce que c'est ça qu'il dit, tu parleras tu parleras à Pharaon. Mais c'est extraordinaire. Voici un homme qui a fui l'Égypte. Qui a fui et qui était dans le désert. à mes familles, en un on l'a monté dans le désert. Là, parce que moi aussi, j'étais dans le désert. Et gens m'ont dit, ôtez Wotez-moi dans le désert. Tirez-moi dans le désert. » Mais comment des autres gens-là, sont capables de tirer les autres aussi dans le désert. Après, on l'a publicité, manifestation de publicité. Mais il appelle à quelque chose qui est formidable. Il appelle à quelque chose qui est formidable. Continuez, dit. « Va, ressemble les, ressemble les anciens d'Israël et dis-leur l'Éternel, le Dieu de vos pères, mais apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit Je vous ai vu et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Il a dit Je vous ai vu et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Vous vous. Pourquoi comprenez que d'abord vous pouvez cacher n'importe quel côté. Et que Dieu avez une capacité qui est vraie. Après, vous avez une vraie. Les sept sont vraies. Mais vous d'autres encore des agents de l'éternel qui sont les anges. De Parce que tellement ils ont crié à souffrance. Et qu'est-ce qui se passe C'est la chair qui le fait Non. C'est volontaire qui le fait Non. L'esprit de l'éternel. L'esprit de l'éternel, Adam. Parce que c'est en faiblesse qu'elle a accompli puissance puissant Et regardez bien qui j'ai dit. Allez, parce que Peppa a souffert. Peppa a souffert. Famille à mon nom, bla ou yé là, vous m'ont dit qu'elle vous. Et vous m'ont dit souvent ça. Mais je dis là, il y a des conseils, vous voulez la postérité. Mais il y a des conseils, la postérité. Et qui j'ai fait de à mon postérité? Et qui j'ai continué la postérité de Noé à Moïse? Et qui j'ai dieu qu'elle travail Mais il y a des ça Là où on a souffert là, et il vous, vous. Vas-y. Amen. Et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez, dans le pays des Cananiens, des Étiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens et des Gébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. Hein. Zé... Alléluia. Dans un ce pays, c'est là qu'il voulait mener. Parce que vous venez, venez, viens et vois. Viens et vois, parce que là, il voulait le lait, le miel. Il voulait faire passer aussi par le feu. Pas comprendre qu'il ne faut pas venu en Chiméaï et toucher le lait et le miel. Parce que c'est comme qu'il y a un cas où, vous ne faut pas Mais avant faire un baster, comment il faire comment il ton autre sport comme un moment parce que vous avez parce que vous mangé puis au peut-être que vous de vous mais vous mais vous un ou moment d'imploration. C'est vous que un moment d'imploration. C'est vous que moment vous avez vous qui a fait passer par ces moments difficiles là, ça. Passer par des moments d'imploration et d'évocation. Mais passer par des moments aussi d'humilité. Passer aussi par des moments de prière. Parce que Dieu dit de prier sans cesse. Amen. Regardez bien dans le livre d'Exode 3. Le peuple israélien, le peuple hébreu, mm -hmm. dans une souffrance, Moïse et qui j'ai été ça n'a pas évident pour Moïse. Est-ce que Moïse pensait par... parce qu'il y a un buisson donné... ardent Ah ben, moins je là. Je comprendre que ça. On peut qu'il est irréel, mais il n'est pas irréel, il n'est pas irréel. On peut dire qu'on voit le feu de l'éternel qui a tourné. il ce dit là, son témoignage vivant, des feux qui a pétaillé, des lumières qui a pétaillé, il pas de bouger. J'ai envie de dire qu'on est capable de faire ça, j'ai envie de a transformé, mais j'ai également montré aussi manifestation à lui. Jean, la lumière ravine à vous. Et voici ceux qui ont vu la lumière, mais ils l'ont pas reçu et ceux qui l'ont reçu ont, cru, ont été sauvés. Et c'est ça qu'il voulait dire aujourd'hui. Il dit comme ça, pour sortir en Égypte, ou faire passer par le feu, et c'est chimère des héros. Continuez, vraiment. Ils écouteront ta voix, et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte. Et vous lui direz L'éternel Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire trois journées de marche dans le désert. Alléluia. Permets-nous permets de faire trois journées de marche dans le désert. Gardez ça bien, Gaïgazi. Dans le livre d'Exode 4, verset 27. Oui. Verset 27. Alors, l'Éternel dit à Aaron, va dans le désert, au devant de Moïse. Aaron partit, il rencontra Moïse à la montagne de Dieu, et il le baisa. Moïse fit connaître à Aaron toutes les paroles de l'Éternel qu'il avait envoyées et tous les signes qu'il lui avait ordonné de faire. Moïse et Aaron poursuivirent leur chemin et ils assemblèrent au les... Voilà. Gardez bien. Il dit à Aaron Va dans le désert, au devant de Moïse. Mais regardez toujours là Aïe, un désert là. Aïe, un désert là parce qu'il y a un qui vous qui est manifestement puissant, qui est manifestement extraordinaire. Et quallez a dit, oui, Viens et vois, c'est un désert là, partie de désert là que vous commencer à lever. Remarquez bien que là, a a un moment difficile, vraiment. voyez. Là, un moment qui n'a pas ni pas bon de monde qui a touché vous. Il suffit seulement de crier nom à Jésus. Il suffit seulement de crier nom à l'éternel. Vous fermez ou un chemin. parce qu'on dit là, on touche pas ni maman, ni papa, ni madame, ni foyer, ni témouna, pas de monde qui est vous. Mais c'est lui seulement. Mais il a voyé un ange devant. Et il a partenaire. C'est pour ça qu'il a expliqué dans la prière. Quand il a dit la prière fervent, il a une grande efficacité. Amen. Il a dit qu'il a accordé la prière. Mais vous accordez la prière. Accordez le moment là, ça que capable de débattre vie. là. Viens et vois. Viens et vois parce que je vous pouvez Jean Mon Dieu qui a fait miracle. Viens et vois parce que je vous pouvez Jean Mon Dieu capable d'être touché parce qu'il est touché en l'eau. En l'eau, mais il n'y capacité de témoigner va mon Dieu. Mais mon Dieu a dit où? il connaît de qui est capable de toucher parce que c'est ça il fait ben Moïse. Alléluia, amen, continue. Amen. Moïse et Aaron poursuivirent leur chemin et ils assemblèrent tous les anciens des enfants d'Israël. Aaron rapporta tous les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse. Et il exécuta les signes aux yeux du peuple. Et le peuple crut. Ils apprirent que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël, qu'ils avaient vu leur souffrance. Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Alléluia. Ils apprirent, regardez bien ça, qu'il a visiter. Jean mon dit visiter. Jean mon a visitons peuple. Jean mon Dieu visitons ton monde. Jean mon visiter les enfants d'Israël. Ah. Est-ce qu'il n'y a pas les il partit dans celle et il de plusieurs membres. Il partit dans celle et il fait y délivrer le plus grand prédicateur du temps a été Moïse. Et Moïse ne peut même pas parler. Il ne peut pas parler. Et fait y prendre Aaron à côté de Moïse pour te dépêcher Moïse de vraiment y délivrer le peuple d'Israël. Et qui on va voir mon Dieu capable pas bien fait, parce que mon Dieu voulait délivrer l'eau mais l'eau mon Dieu, mon Dieu voulait délivrer. J'observe, il n'y a pas de qui restent cachées, il n'y a pas de larmes qui mettent au cachet, parce que mon Dieu n'y a pas dit, il vrai servir au Mais moi, pas bien servir serviteur parce que ni le pasteur n'est pas bien servir serviteur. On veut être l'ami de Dieu, parce que lui, il est l'ami de Dieu. Mais moi, je veux être l'ami de l'Éternel. Et on c'est plusieurs membres dans un seul corps, et le plusieurs membres dans un seul corps, il explique le Saint-Esprit, le Fils et le Père. Amen. Ça veut dire que mon Dieu a développé encore à travers ça. Et il a dit, gardez bien ça, il Il y a deux, des fois, Et j'ai un cavalier. Et j'ai un cavalier délivre le peuple d'Israël. J'ai mon la Dieu voulait délivrer une famille Il voulait délivrer en famille. Il voulait délivrer un peuple. Le peuple écoutez, mon Dieu voulait délivrer les autres. Il y a souffrance. Les temps d'oppression, ils Et Jean, Bondier capable de faire. Jean il délivré. Il voulait délivrer la maritime Dieu est en train de faire une union. Et cette unité, c'est à travers l'unité que fait notre travail. C'est à travers l'unité pour nous comprendre. arrêter de pouvoir juger ou critiquer. Qui es-tu pour juger les autres Afin que tu ne sois préjugé. Parce que le Christ qu a dit ça aux pharisiens. Mais regardez, Jean, Bondier qui a parlé à travers tout ça. Parce que le peuple d'Israël qui a crié aux souffrances et le peuple d'Israël te disait Vous voulez manifester à l'éternel. Mais il a dit Vini, vini. La postérité, parce qu'Abraham y a postérité qui descend. Amen, amen. Et il a une autre postérité c'est les 7000. Voici l'élection les 7000. Ça veut dire que mon Dieu qu dit, que a seul, mon dieu, dit il n'est pas tout seul. Parce qu'on l'a compris dans tout seul. Mon Dieu a dit pas tout seul. Il a dit Vous pas tout seul. Il a dit pas tout seul. Vous n'êtes pas tout seul. Vous n'êtes pas tout seul. Vous n'êtes pas tout seul. Vous n'êtes pas ah mais on est au moment de classe, on est au moment d'épreuve, on ne être jour de là on peut pas être capitaine dans le même moment là. Amen. Mais nous avons un enseigner qui vous vous et puis enseigné. Qui est enseigné nous mm -hmm. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Comment il a délivré le peuple d'Israël Viens et vois. Mais viens et vois la manifestation de la puissance de Dieu. Viens et vois comment Dieu fait des miracles. Viens et vois comment Dieu a déjà guéri. A déjà guéri. Et il continue à guérir. Il n'a pas qu'à dire à travers au moins parce qu'il va pas raconté. Il enfin, n'a pas qu'à à travers manifestation, manifestations. Il n'a pas qu'à dire à travers au moins parce qu'il n'a pas demandé qu'il ait besoin d'audition. Il n'a pas six mois pour habiller. Parce que l'église, c'est plusieurs membres qui ont parlé là. Ce sont l'esprit de l'éternel. il a coordonné la chair, il a permis de former un seul corps. Mais un seul corps, sur le Christ. Mais là, il a dit, Moïse pas t'est tout seul. Moïse pas t'est tout seul. Et ce peuple-là. C'est Mouni qui a crié là. Il a dit, ils n'ont pas tout seul. Seulement accordé au vrai Sep. Seulement accordé au Christ. Seulement accordé comme Moïse fait à l'Éternel. Alléluia. Amen. Prenons le premier verset. Moïse répondit. 4. Moïse répondit et dit. Voici, ils ne me croiront point. Et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront. L'Éternel ne t'est point apparu. L'Éternel lui dit: Qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit une verge. L'Éternel dit: Jette-la par terre. Il la jeta par terre. Ah ben ou va voir, Godie une verge Il y a un bâton Et ben là c'est pour aller délivrer. Bâton là c'est meao, C'est la puissance de Dieu. Mais ba on épée qui langa. Et ça il y a dit pas abîmer ça. Amen. Abimei. Vini, vini, viens et vois. La postérité, c'est fait de l'éternel. La postérité n'appartient point à aucun homme. Le temps de réveil de la postérité appartient à l'Esprit de Dieu. Viens et vois. Vini ou révèle. Parce qu'en le panneau de l'idée a dit, mais vini pour vraie manifestation là, vini, pas garder gens habillé, pas garder gens tayé, mais vini parce qu'il y a un chair ou seulement, vous dit, y a un bon, on vêtement. Un vêtement pour comprendre, vous a un oreille, on a un yeux, a un pensée, a un mais né là pour inspirer par le souffle de vie, mais pas contre, vous fait grève du souffle de vie. Ça veut dire que la respiration, vous appartient à l'éternel, vini et vrai. Alléluia. Et en cas de comme ça, vini dimanche matin, zot vrai, vrai, parce que dit, et est manifesté, Parce que j'ai dit, là c'est vraiment l'esprit à l'éternel. Ou pas bizarre, rentrer petit, parce que les plus tout ça, ben mon dieu vous avez ça. Famille en moins. Mais au contraire on va faire mal mais là seulement au nom de Jésus guéri. viens et vois alléluia amen il y a quatre autres peuple à n'y à dimanche et nous que et nous que continuer continuer nous dans les émissions mais nous aussi nous que continuer nous au moins si place en l'église là vini et nous so voir. alléluia amen amen